C L A N G, clan. T'as dit quoi, mon gars? Donne la maille, donne la maille que l'on s'arrache. Ride la chop, ride la chop, les yeux fermés. Beta clope, beta clope et viens en taille. Et on se casse ah. Munition dans boîte à gants Pas de clope dans le paquet oh. Mais un gros saumon d'Afghan Prêt à se transformer en perse Munition dans boîte à gants Pas de club dans le paquet ah. Mais un gros saumon d'Afghan Transformer en perse dans les yeux, cherche la porte du temps. Je cherche les clés du temps, mais rien à foutre. Moi je défonce les ports, je sais que c'est ce qui m'importe. J'ai passé maladif, j'ai besoin de faire du chiffre. Tu dois faire la diff. Bro, y a pas que le shit, y'a les vacances à Chypre et le démarrage au Je J'm'envole au air mag et j'atterris en schlag. Pas de blague, m'achète tout ce que je veux donc j'achète sac de bœuf. La nuit, je suis sur terre de feu. je gros de terre de deux Moi je kiffe l'été. 36 coups de poker à date anniversaire, Donne la maille, donne la maille que l'on s'arrache. et job Job, les yeux fermés, paye ta clope. Paye ta clope et OCB, viens en taille, Viens on taille, allez on se casse. Allez. Munition dans Watagon, pas de clope dans le paquet. Mais un gros saumur d'Afghan, prêt à se transformer en perse. Munition dans Watagon, pas de clope dans le paquet. Mais un gros saumur d'Afghan, prêt à se transformer en perse. C'est Je J'roule en 50 sur la côte normande, tu peux me trouver à avec un sirop tout du bon temps, la totale vous lance avec du H collant. Récemment, j'ai acheté des Air max avec l'argent du son. C'est ça, ma Je roule en 650 sur la côte normande. Tu peux me trouver assis tout seul avec un sirop tout du bon temps. La totale vous lance avec du H collant. Récemment, j'ai acheté des Air max avec l'argent du son. La règle. Donne la maille que l'on s'arrache, ride à chop. Ride à chop, les yeux fermés, Paye ta clope. Paye ta clope et OCB, viens on taille. Viens en taille, allez on se casse. Munition dans boîte à gants, pas de clope dans le paquet. Mais un gros saumon d'afghan, prêt à se transformer en perse. Munition dans boîte à gants, pas de clope dans le paquet. Mais un gros saumon d'afghan, prêt à se transformer en perse. J'ai passé l'âge d'attendre des mirages, de dormir sur mon cache. On a la rage, que on tombe des pages, que des lions en cage. On m'a trahi, mais n'y pensons plus. J'ai investi dans un gamme au snippon. Les ennemis snipons les snitchers, j'en peux plus. volant ma Toyota, je me téléporte à Osaka. Katana sous le bras, je roule en balle comme Akira. volant ma Toyota, je téléporte à Osaka. Katana sous le bras, je roule en balle comme Akira. Allez, lourd